Oh, on va laisser finir de de bénir. Oh il est pas en train de bénir là. T'es pas en train de bénir. En train de venir là. De casser un totem. Pas gentil. Elles ah, ils sont là. On va être finir un, un moteur. Ok. On va voir la surprise ou pas Use Tony Il y a deux. Deux qui sont blessés. Oh, il a fini. ce so Ok, il s'est soigné. Oh, vite. Il devait avoir une trousse de soins ou quoi. Il doit être au fond. On va bientôt finir en moteur, je pense. Ok. J'en étais sûr. Oh, il est parti. Comment ça va? <rire> ça va Comment ça va Ça panique un peu, oui oh Oui Bien, bien, bien. Vous ça ici? Ils ont fait un moteur, ce qui est pas mal quand même, déjà. Ok. Et là. Bonjour. Il y a quelqu'un à gauche? Deux moteurs, ok. Il y avait une trousse de soins. Oh Ok, c'est un peu une trahison là, ce qu'elle fait là. Oh <rire> mec, c'était quoi ça? C'était quoi ce move? Qu'est-ce que c'était ce move? Ok! Et un qui a basé un P2. Quel dommage. Oui, c'est très bien. Il va tomber juste derrière. Hein. Ok. Bah, c'est pas grave, tu vas. Fais tomber la palette. C'est le moment. Allez. Oh. Mmh, mmh, mmh. Palette qui a servi à pas grand chose, hein. Ça sert pas à grand chose, hein. Pourquoi ils passent tous devant moi quand je chasse un autre Bah, en fait, une fois que t'es décroché, tu as un bon time en fait. Palette. Oh non J'ai cassé la chaise Ah, ok. <rire> on Hé. Hé. Hé. sont les autres. <rire> Qu'est-ce qu leur Ils Vont forcer les moteurs. On le sait, tu le sais, je le sais, je le sais, tu le sais. Ok. Ça c'est bon. C'est qui force un peu C'est pas qui fait quoi Ils sont sur les moteurs en face. L'autre. Elle a abandonné. Oh, on a un genre de trigène. Hein. Ok. Bon, Rendez-vous en face. Coucou. <rire> Mais c'est tellement drôle. Oh c'est fou, ça. Et merci à la personne qui a téléchargé. Genshin Pour aider La chaîne Avec l'OP C'est le route Et Bonjour Je <rire> suis désolé Je suis désolé Tellement désolé C'est le Alors Ok C'est Tu vas faire ça? Non. Désolé. Merci, Lénia, pour les 4 mois. Bonsoir, la commune. Bonsoir. Bonne à vous. Merci à toi. Très, très grand. Merci à toi. Merci infiniment. Ok. J'espère que tout va bien pour toi. Hein. Ouais. ça sa force moteur. Plus personne ne se soigne. Plus personne ne se soigne. Plus personne ne se soigne. Oh, c'est horrible. Franchement. Ce combo, il est horrible. Et il est intéressant à étudier. Hein. Ah, regardez, c'est tout chaud! Et bonjour! Ok. Il a fait ça le plus éloigné. Ok. les survivants en panique. Et donc je sais qu'il y en a un là. Et Johnny ah <rire> Très bien. Oh, c'est marrant Oui, c'est marrant. Ah, par contre, on n'a plus... Euh... Personne qui se montre. Ouais, ouais l'autre se cache, il est dans un placard, il se montre plus du tout. Je pense qu'il y en a un qui va abandonner. Eh oui, et oui. Mais pourquoi tu fais ça Elle était P1 Blessée à ah, attends dans un placard P1 Tandis que l'autre s'était montré Pendant que les deux autres c'était... Oh c'était marrant oh, Orange oh. Et on a fait le défi et ça c'est incroyable <musique>